Et voilà que nous dévions une nouvelle fois de notre itinéraire. Une abonnée nous a indiqué le chemin d'un écolodge incontournable près de Ouarzazate, au cœur de la plus belle palmeraie du Maroc. On avait juste oublié de nous dire qu'on ne pouvait pas y accéder en camping-car. En fait, c'est quoi cet endroit C'est un piège. C'est un quoi C'est un piège. Pourquoi On n'aurait jamais dû s'engager là-dedans. Notre parcours reste toujours très expérimental. Alors, euh, <rire> on a euh, toujours euh, des petits clins d'œil comme ça quand on, quand on est sur la route. Et quand on a annoncé qu'on était à Warzazat, on a euh, Sylvie Courcel de château thiolet qui nous a indiqué qu'il y avait un endroit à aller voir dans la euh, palmeraie euh, qui est située après Warzazat. Euh, euh, et c'est euh, l'écologe Sawadi où on se trouve actuellement. Alors, pour y venir, je vous déconseille de venir en, en camping-car. C'est l'expérience qu'on vient de faire. On a pris deux routes différentes et à chaque fois, ça a été assez compliqué. On est passé. Notre véhicule fait 7,50 m, fait 3 mètres de haut. On a réussi à passer, mais il faut dire la vérité. c'est pas vraiment adapté. Venez plutôt en voiture, venez plutôt en hélicoptère éventuellement. Euh, mais en tout cas, le camping-car, ce n'est pas, c est, c est, c est pas le, le, le véhicule idéal. Ceci dit, on vient d'arriver, l'endroit est joliment décoré, la palmeraie est un endroit absolument sublime, on voit des fabrications de briques, on voit des, des, des, des tas de, de cultures à droite et à gauche. On est en plein été là donc c'est un peu sec, mais je pense que euh, sur, les, sur les autres périodes de l'année, euh, c'est un endroit qui doit être absolument très vert et euh, très agréable à vivre. Ici, il euh, y a des écolodges qui sont sous forme de, de petits châteaux un petit peu euh, et qui sont fabriqués avec les, les briques euh, en terre cuite et en paille qu'on qu voit euh, sur le bord de la route. Euh, et ça, ça donne un, un côté vraiment très très naturel euh, dans cet endroit. On, on est dans une palmerée, hein, je le rappelle, et on est dans un endroit qui est très très, euh, très très vert et vraiment très arboré, plein de plantes On va découvrir ensemble. il y a un total d'une vingtaine de chambres. Euh, donc euh, Elles sont soit relayées entre elles par, par une porte, soit euh, sous une configuration un petit peu différente. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que euh, elles ont toute une grande salle de bain, elles ont toute une cheminée pour l'hiver, des volets qui se, qui se ferment de l'intérieur, ce qui permet de garder à la fois de la fraîcheur en été et, et à la fois un petit peu de, de chaleur en hiver. Il y a quand même la climatisation pour le cas où il y a des grosses chaleurs, mais a priori, euh, c est, c est, vu l'épaisseur des murs, euh, franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la clim, à part quand on monte sur des soirées à 35 ou 42 heures, ce qui ne doit pas arriver tous les 4 matins quand même. Quand on annonce Ecology, ici ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'il y a absolument tout pour se nourrir. Il y a un grand potager qui produit des tomates, qui produit euh, des, des courges, des citrouilles, des courgettes, qui produit également des fruits, des pommes, des euh, pêches, des figues, des poires, euh, il y a vraiment un panel non-exhaustif de, de fruits et de légumes. Il y a, euh, derrière nous, il y a une station de pompage, il y, a, il y a un puits, et il y a une station de pompage qui est euh, relayée à des panneaux solaires depuis cette année, ce qui fait que euh, la pompe euh, est elle-même en autonomie euh, au point de vue énergétique. C'est vraiment un endroit où, quand on vient, on n'a pas les bruits de l'autoroute, on n'a pas les bruits de l'avion, on n'a pas les bruits de, de, de, de quoi que ce soit autour, si ce n'est le chant des oiseaux et des cigales. Quelque, pas beaucoup de cigales. On n'est pas en Provence. En fait. Et les ruches, elles sont où alors, on disait tout à l'heure qu'ils avaient pensé à tout, mais on va au-delà de, des, des fruits et des légumes. Ils font aussi de l'huile d'olive, je crois, de 950 litres cette année d'huile d'olive. Ils ont également des ruches pour alimenter en miel. Et puis, surtout, ils ont pensé également aux enfants. Et Kader, qui est la personne qui gère l'endroit sur place, a été plutôt sympa avec les enfants parce qu'il ne s'est pas contenté de leur mettre des balançoires, un tourniquet et un toboggan. Il aurait Également fait une mini casse bas dans laquelle il y a de l'électricité, il, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est une petite maison pour les enfants, elle est toute, toute en terre cuite hein, comme, comme le reste et c'est plutôt mignon. Alors on a vu que l'écologe Sawadi était autonome en termes d'énergie pour ce qui est de l'eau et une partie de l'électricité. On a vu qu'ils avaient également tout ce qui est production de fruits, de légumes, également quasiment entièrement en autonomie. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'ils sont également autonomes au niveau de la production de la viande pour tout ce qui est... Volailles, euh, pigeons, euh, poules, euh, pour tout ce qui est chèvres, euh, moutons, euh, vaches, euh, tout, tout est ici derrière nous dans cette immense ferme. Euh, alors immense pour le site, hein, euh, euh, on ne s'attend pas à trouver autant d'animaux, autant de diversité. Les petits n'ont pas été oubliés mais les grands non plus. Ici ça c'est plutôt euh, notre coin à nous euh, je dirais puisque c'est une terrasse panoramique qui a été fait juste au ras du sommet de la palmeraie et ça permet aux gens de pouvoir le soir venir boire l'apéro tranquillement en regardant le coucher du soleil sur l'Atlas ou bien tout simplement la nuit de venir regarder les étoiles ou le matin de venir prendre un bol d'air tout simplement en faisant ces exercices. Ma foi, quel endroit rêver pour venir euh, se détendre Nous n'avons pas séjourné à l'Ecology Sawadie car nous avions encore beaucoup de kilomètres à parcourir. La restauration faisait pourtant particulièrement envie avec toute cette production bio cuisinée sur place. On vous met le lien du site internet si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Et on vous dit à bientôt sur les réseaux.